Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien. Alors me voici pour la dernière vidéo concernant les techniques de manipulation. Alors je sais qu'il y a eu peu de vues, ce qui est dommage parce que en fait il faut comprendre la façon dont les fameuses élites nous manipulent afin de pouvoir évidemment résister et ne pas se laisser manipuler. Seulement si on ne sait pas qu'on est manipulé, eh bien on a tendance à tomber dans le piège alors les techniques de manipulation pareil on les apprend quand on fait de la programmation neurolinguistique ou évidemment de l'hypnose la première et c'est en fait celle qui est fondamentale c'est la dissociation qu'est ce que c'est la dissociation bien il faut savoir que vous avez une partie consciente et une partie inconsciente la partie consciente c'est celle par exemple qui me permet de vous parler je pense à ce que je dis j'ai des réflexions j'utilise ma logique J'utilise mon esprit rationnel, ce qu'on appelle le néocortex. C'est la partie qui vous permet également de faire votre liste de courses ou de faire des calculs. Donc c'est la partie, encore une fois, logique, rationnelle, analyse, analytique, et qui vous permet eh bien de faire ce que vous avez envie de faire dans la journée. Vous êtes conscient. La partie inconsciente, c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, c'est la plus importante. C'est tout le reste. C'est-à-dire que la partie... Euh, on va dire de pilotage automatique, j'aime bien en fait prendre cette métaphore, donc tout ce qui fait que vous ne pensez pas à respirer, vous ne pensez pas à faire battre votre cœur, les émotions, eh bien euh, généralement, on ne les contrôle pas, euh, quoi d'autre, donc ça, ça c'est la, la partie limbique, mais elle fait partie de l'inconscient, c'est les rêves aussi, c'est en fait la partie inconsciente se manifeste quand vous rêvez, donc hein, vous ne contrôlez pas vos rêves, enfin, euh, sauf des rares ex ex exceptions, mais s'il te plaît, euh, s'il vous plaît, ne venez pas euh, m'en parler dans les commentaires, je sais que c'est une exception, les rêves, les rêves lucides, mais sinon on ne contrôle pas ses rêves. Donc en fait, c'est toute la, la, la partie de nous-mêmes que nous ne contrôlons pas, notamment les angoisses, les peurs, les phobies, les schémas répétitifs, etc. Donc, c'est la partie la plus importante. C'est celle qui vous maintient en vie, mais c'est celle aussi qui peut vous apporter des blocages. Alors, la dissociation, eh bien c'est quand on sépare la partie consciente de la partie inconsciente. Et pour faire ceci, il y a des techniques. Alors, en hypnose, on utilise ce qu'on appelle des inductions pour euh, séparer. Donc, les, les, les, la partie consciente et inconsciente, pourquoi parce qu'on sait très bien en hypnose que ce n'est pas la partie consciente qui résout les problèmes, c'est la partie inconsciente. Quand vous avez un blocage ou un schéma répétitif et vous n'arrivez pas à changer des choses dans votre vie, bah c'est parce que c'est votre inconscient qui décide, c'est le boss. voilà. Et quand on sépare les deux parties qui ne communiquent pas entre elles, il y a un mur, eh bien on peut ainsi dialoguer avec la partie inconsciente en lui disant euh, « bon maintenant bah ça suffit hein. ». Euh, les, les, les blocages euh, Bon bah maintenant tu vas trouver une solution fit, Pour virer le blocage Et permettre un petit peu à la personne de respirer En, en gros hein, je vous schématise évidemment Mais il y a toute une technique Donc on s'adresse à l'inconscient Qui encore une fois c'est le pilote automatique C'est le, le, vraiment le pilote dans l'avion C'est lui qui, dit, qui décide de tout et donc, forcément, c'est lui qui a le contrôle de votre vie, si vous ne le saviez pas. Donc, il est important de parler au boss. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait les techniques de dissociation Donc, en hypnose, encore une fois, euh, on le fait de façon euh, voulue pour résoudre les problèmes. Mais nos élites le font de façon aussi voulue, mais cette fois, pour nous enquiquiner. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, malheureusement, avec des traumatismes. Si vous avez, euh, enfin, plutôt, prenez l'exemple de personnes, d'enfants qui ont été euh, abusés, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous me comprenez, agressés. Euh, si vous lisez par exemple le livre de Natacha Kampouch, que, que je vous recommande, qui est très bien, franchement, euh, la pauvre, euh, on ne peut que avoir de la compassion par rapport à ce qu'elle a vécu, vous, vous rappelez, hein, la petite, euh, la petite fille de 10 ans en Autriche qui avait été enlevée et gardée 8 ans dans un bunker. Voilà. Donc elle a été abusée, elle a été maltraitée, elle a été affamée, enfin, elle a été vraiment, euh, comment dirais-je, torturée, bon, enfin bref, et donc pour, euh, pour, pour se protéger, son inconscient l'a fait se dissocier, c'est-à-dire que quand, par exemple, elle était maltraitée et abusée, eh bien, elle ne ressentait rien, il y avait une partie d'elle-même qui regardait la scène mais qui ne ressentait rien, et l'autre partie, donc la, la partie physique, qui bon bah c'est comme si elle était sortie de son corps quoi donc qui qui subissait euh, tout ce que voilà tout ce que l'autre son son euh, comment on appelle ça son bourreau voilà tout ce que son bourreau lui faisait subir mais en fait elle ne ressentait rien bon donc on dissocie aussi, aussi par le traumatisme parce que c'est comme ça que le corps eh bien euh, utilise l'instant de protection parce que sinon la personne en l'occurrence la petite fille à l'époque n'aurait pas pu survivre ça aurait été trop lourd, ça aurait été trop difficile à gérer ce traumatisme. Donc on dissocie. Et donc on dissocie avec un traumatisme. Et dans quel domaine est-ce que nos chers élites ont utilisé ce traumatisme? Eh bien, évidemment, évidemment, lors de la crise du coco, en faisant peur, parce que, évidemment, on maltraite des gens, déjà, maltraitance et peur. Donc on les fait, en fait, c'est un peu par la. J'aurais pu dire par le choc on met une personne sous un choc voilà et donc on est dissocié et alors pourquoi c'est intéressant et bien dans ces cas là pareil qu'en hypnose dans ces cas là et bien les, les élites on va dire ça comme ça s'adressent à la partie inconsciente et lui, lui lui balance vraiment ça des suggestions voilà donc on met la la population sous choc par la peur et en même temps, derrière, on eh le balance des suggestions, fais-toi, pic-pic. Mais pas qu'une fois, hein, euh, toute la journée. Et les gens étant sous le choc, donc ne pouvant plus raisonner, et compris que la raison, elle était partie faire une petite balade, et eh bien c'est l'inconscient qui, euh, qui va engranger les suggestions et qui va pousser la personne. À faire ce que nos chers élites ont voulu que les gens fassent. Voilà, on va demander à l'aurore pendant, pendant ce temps. Vous Voyez la lune, c'est la partie inconsciente, hein, intuition, mais c'est aussi l'inconscient. On aurait pu rajouter l'inconscient ici d'ailleurs. L'inconscient et voilà la façade, la surface. Voilà, en fait, on a les deux là on a la surface, les apparences et on a l'inconscient. Donc, on plante le décor. Pour parler à l'inconscient on peut dire ça comme ça aussi bon on va nous on va demander dis-nous un petit peu au niveau des techniques de dissociation dans quel contexte voilà on va demander un petit peu ce qui sort alors là il y avait la réflexion bon bah ben, la réflexion elle était partie faire une pause on peut même dire ça comme ça là je vais prendre les deux hein. la, la partie consciente elle était partie justement euh, en balade L'accès. Donc, on avait un accès à l'inconscient. Alors, pour donner une orientation par rapport à une perte, on peut aller très loin avec les cartons. Voilà. La misère, le manque, la, la, la pauvreté, la perte, le coffre vide. Ah ben oui, on peut, on peut, mettre aussi, on peut dire aussi que c'est le vide. Voilà. Euh, donc, euh, hop. Et là, euh, eh bien, on pouvait mettre les injonctions les suggestions dans la boîte, le coffre, le trésor qui s'est ouvert. On peut mettre ça comme ça aussi, ou donner une nouvelle orientation. Bon, vous voyez qu'on peut aller très loin avec les cartes. Donc, pareil, là, on a encore les, les questions de d'inconscient. Vous voyez, ça ressort. Hein Alors, il y avait les questions d'épargne, d'économie, et également d'arrêt et de fin. Alors, il faut que je comprenne la carte. Bon, arrêt et fin, ça, je comprends la mort. Les économies, alors... Ah, bah oui, bah Bah oui, évidemment, le, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, évidemment. Oui, regardez. Quoi qu'il en coûte, voilà. Donc, c'était la fin des économies, la disparition, et la destruction et l'infortune. Donc, en fait, là, je me dis que les, les techniques de dissociation avec la crise du coco, eh bien, ont permis, évidemment... De, de, faire disparaître tout ce qui est économie, tout ce qui est argent. C'est la fin. Mais pour moi, c'est aussi un piège. Hein. Et puis, eh bien, ça a créé un accident, une calamité. Bon. Donc, en fait, on retrouve tout ça. Et malheureusement, eh bien, les gens ont fonctionné. Sauf que certaines personnes dont je fais partie, heureusement, je remercie vraiment mes années d'hypnose, eh bien, certaines personnes ont vu ce dont il s'agissait, notamment les techniques de manip. Et donc, dans ces cas-là, c'est euh, les alarmes qui, se, qui, qui sonnent hein, à, te, à toute berzingue, j'allais dire. Les alarmes qui sonnent en disant, oh, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là Il y a un truc qui se passe. Donc, surtout pas, surtout pas, ne, ne pas prendre la suggestion. Voilà, nettoyer tout ça. Bon. Bon alors le jeu il m'a répondu oui et non hein. mais euh, ce n'est même pas besoin en fait de faire d'un tirage hein. simplement parce que bah, les techniques je les, je les ai reconnues il y en a d'autres personnes aussi qui les ont reconnues et qui, sont, qui se sont dit euh, non on n'y va pas donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a un choc donc on fait peur et eh bien réfléchissez et ne vous laissez pas manipuler plus loin pulé. alors la deuxième technique que je vais faire dans la même vidéo ce sont les émotions les émotions. Alors cette, cette technique-là, moi je, je m'en suis servi pour moi personnellement. C'est-à-dire qu'en fait le principe c'est que euh, au niveau de la manip, hein, vous pouvez canaliser une foule. Alors la foule en colère ou la foule qui a peur. Donc ça rejoint un peu la première, euh, la première technique. On, on joue sur les émotions. On, pareil, on déstabilise euh, le, le conscient. Parce que le conscient c'est la partie logique et rationnelle, mais comme vous êtes, quand, quand vous êtes pardon, submergé par les émotions, que ce soit la colère ou que ce soit la peur, eh bien dans ces cas-là vous n'écoutez pardon vous n'écoutez plus la voix de la raison et donc on peut jouer encore sur vos émotions et vous faire euh, vous faire acheter tout ce qu'on veut quoi. C'est un, euh, euh, de... ouais, bah, un peu le principe de ouais un peu le principe de l'assurance vie j'allais dire ou des assurances le principe des assurances on vous fait peur. Il y a un risque de ceci, de cela, et hop, on, on vous vend une assurance. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça, sauf que là, la peur, elle a vraiment été extrême, elle a été mise en scène, elle a été euh, vraiment, vous euh, euh, voyez, étendue, développée, et justement, la peur était telle, les émotions étaient telles que là, hop, les suggestions, pareil, les suggestions, eh bien, les gens avaient peur, et les gens ont toujours peur, les gens sont toujours, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, les gens sont toujours traumatisés, toujours encore et toujours, moi je le vois aussi avec des gens qui ont toujours la muselière, comme on dit, c'est très bien trouvé ce mot, ou les gens qui justement font toujours distance, la distanciation, quand vous êtes un petit peu trop près dans, dans, en, faisant, en faisant la queue par exemple à la boulangerie, et eh bien on vous regarde de travers, ne, les gens n'osent toujours pas serrer la main ou faire des embrassades, vous voyez que donc c'est resté, donc les gens ont toujours peur. Bref, donc vous avez compris le principe. Alors, c'est valable aussi pour la colère. Hein. Et ça, ça a été plutôt le côté de l'Est, Lucre. Voilà. Où là, et eh bien, on a essayé de faire, de susciter une colère. Vous vous rendez compte Il a bombardé Lucre. Vous voyez, c'est la guerre, c'est un mauvais, c'est un destructeur, etc. Donc là, on se sert de la colère des gens pour leur imposer également le fait qu'on envoie des milliards dans un pays. Alors que peut-être que ces milliards, ce serait peut-être plus... Ou euh, mieux utilisé pour d'autres causes. Bon, voilà, j'ai fini mon blabla. Donc, euh, qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre, là, ce sujet Bah tiens, on va demander au Dixit qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Donc, vraiment, sachez reconnaître les techniques de manip. C'est vraiment très important. Hein. C'est-à-dire que quand on vous rabâche 10 000 fois euh, dans les... Dans les journaux, dans les médias... Euh, euh, « Attention, ceci, attention, cela, euh, c'est un scandale, etc. » C'est que souvent, il y a un truc derrière. Hein. Enfin, alors pas toujours, hein. parfois, il y a vraiment des scandales dont il faut, vraiment, euh, euh, il faut vraiment réagir. Mais malheureusement, à force, à force, on devient immunisé. On ne réagit même plus quand il s'agit de nos enfants et on leur inculque des trucs vraiment dégoûtants. Quoi. Il n'y a même plus de réaction. Donc il y a aussi le, le fait que à force, à force de titiller les émotions, les gens vont finir par ne plus réagir. Hein. C'est euh, le côté pervers là par contre. Hein. Enfin bref, donc tous ces gens là, les élites, les fameuses élites, alors j'écris qu'un Z hein, pour me moquer, hein, eh bien connaissent toutes ces techniques et ils les ont très bien utilisées. Alors bah, on va demander. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire que pour moi, je m'en étais servi, effectivement. C'est euh, marrant, regardez, c'est le pirate, là, attendez. Je vais mettre la, la carte dans le bon sens, quand même. Vous voyez, les pirates qui veulent absolument avoir le trésor. bah ben, c'est ça. Il y a aussi la division, enfin bref. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. c'est les suggestions, les manips pour accéder à quelque chose. Le coffre, on avait le coffre vide avec euh, le, le jeu d'Aurora. Donc, pour y mettre des suggestions. Mais là, c'est aussi pour éventuellement, évidemment, vous prendre quelque chose. Votre consentement. Hein et, vous voyez, vous déstabilisez le trou du lapin. Donc là, on ne sait pas où on va, on est perdu. Bon. Alors, comment je m'en suis utilisé, moi, cette technique des émotions? En fait, j'ai souffert de crises d'angoisse pendant des années, pendant plus de 20 ans. Ceux et celles qui ont les crises d'angoisse savent ce que c'est. Hein c'est l'inconscient, là aussi qui, euh, quand vous êtes dans une pièce, alors, donc, une pièce fermée, donc, euh, peu importe, un bureau, enfin, n'importe quelle pièce fermée, hein, c'est pas forcément une petite pièce, ça peut être une grande pièce, mais il faut qu'elle soit fermée. Donc, quand vous êtes dans une pièce, que vous êtes dans les études, par exemple, ou que vous écoutez une conférence, n'importe quoi, eh bien, vous avez une peur que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez l'impression que vous allez mourir. C'est-à-dire, votre cœur s'emballe, euh, votre tension... Euh, alors, moi, c'était quoi C'était des chutes de tension, ouais. Enfin, vous vous sentez extrêmement mal. Euh, vous n'avez plus à réfléchir. Vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, de quitter la pièce en courant. C'est extrêmement angoissant, et donc vous avez peur. Vous avez une peur de mourir qui est, qui est vraiment euh, indescriptible. Ça, c'est les crises d'angoisse. Par contre, quand vous êtes dans la rue, euh, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais dans des, des espaces ouverts, j'avais aucun problème. Mais dès que j'étais euh, dans mes études et j'ai loupé ma première année à cause des crises d'angoisse, je ne pouvais pas assister au cours, il fallait que je sorte. C'était extrêmement... Vous pouvez vous en dire dépénalisant, et donc, ça a duré quand même 20 ans. Je ne vous dis pas la galère pour les études. Hein. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre. Donc, je me suis mise en colère contre moi-même. Et là, je me suis servi de l'émotion. Donc, la colère, voilà. Euh, je crois que j'étais en état d'auto-hypnose aussi. Donc là, j'avais accès à mon inconscient. Et donc, j'avais vraiment une grosse colère. Et donc, euh, j'en ai plus, plus ou moins dit, ai, je lui ai dit, j'en ai marre. Bon. <rire> donc, euh, voilà, j'ai discuté avec mon inconscient. On peut le faire en auto-hypnose. Et ce que j'ai fait, c'est que je, me suis, je, je lui ai dit écoute, quand désormais je serai dans une conférence, en un séminaire ou quoi que ce soit, eh bien, je veux pouvoir assister à, à, à cette conférence tranquillement. Et enlève-moi la, la peur et remplace-la par la joie. Hein, parce qu'il faut aussi, la nature horreur du horreur du vide, pardon, il faut remplacer une émotion par une autre. Parce que sinon, c'est l'inconscient qui va dire, bah, il manque un truc là, et puis il, veut, il peut vous le remplacer par autre chose qui euh, serait tout aussi négatif. Donc dans ces cas-là, remplacer une énergie négative par une énergie positive ou une émotion négative par une énergie positive. Et depuis ce temps-là, eh bien je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse. Bref, donc vous voyez qu'en fait, on peut aussi s'en servir la gestion des émotions, enfin en tout cas la technique de, de, des émotions, on va dire, pour résoudre quelque chose. Voilà. Bon, j'ai fini mon blabla. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, vous voyez qu'en fait, la coupe, c'est intéressante. Hein, puisque la première carte, encore une fois, on a accès à un trésor. Et là, eh bien, vous êtes complètement déstabilisé. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continue de se passer. Puisque, encore une fois, eh bien, la colère, on peut la canaliser. Vous avez bien vu que l'autre euh, dont je ne le nom à susciter la colère par ses provocations. Pourquoi? Bah, parce que, justement, il veut faire, donc susciter la colère, augmenter la colère, et pour que ça dégénère, pour qu'il y ait de la violence, et que, après, eh bien, il ait toute légitimité pour imposer des restrictions. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le savoir. Apprenez à déchiffrer ces fameuses techniques. Très intéressant, l'esprit humain. Alors là, c'est un changement. Là, on nous fait marcher éventuellement, on peut dire ça comme ça, pour nous emmener dans, dans la toile. Bon, écoutez, voilà. Et vous voyez qu'il est important d'avoir de la lumière, hein, parce que sinon, on va droit dans le piège. Et il y a bien un changement, changement de conscience aussi, hein, la gestion des émotions, le contrôle des émotions, qui vous fait passer d'un état à un autre. On peut voir ça comme ça. Voilà. Bon, c'était un petit tirage tout simple. C'est pas vraiment, en fait, un tirage, d'ailleurs. C'est plutôt... Les petites techniques dont j'avais vraiment envie de, de vous parler. Normalement, vous les connaissez. Alors, il y en a sans doute d'autres. Hein. Quand on vous martèle 10 mille fois, fois par jour euh, un truc, ça va finir par rentrer dans votre cerveau. Hein, c'est pour ça qu'on dit toujours « éteignez les médias, éteignez la télé », parce que c'est toujours le même discours. Donc, c'est du rabâchage. Mais enfin, cette technique-là, elle n'est pas très subtile. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous euh, la connaissent, euh, s'en sont aperçus quand même. Et on éteint tout le bouton de la radio, de la télé, parce que encore une fois... Le rabâchage, ça fonctionne aussi. À force, à force, à force, eh bien, ça rentre dans la tête et ça devient en fait un refrain. Vous savez, les refrains, qu'on n'arrive pas à enlever de la tête. Voilà. Donc, euh, vous connaissez tout maintenant. Donc, vous ne vous ferez plus avoir. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, un vrai tirage. Et merci d'avoir écouté. Au revoir.